Il fait chaud mais genre très chaud et même s'il fait chaud on est obligé de s'habiller parce que sortir nu dans la rue bah c'est interdit dommage du coup il faut s'habiller mais s'habiller en conséquence pour ne pas trop souffrir de la chaleur et ça c'est avant tout une histoire de matière de vêtements pour ne pas avoir trop chaud et du coup bah je vais vous parler de quelques matières à porter pour ne pas avoir trop chaud avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et à laisser un commentaire si vous avez une remarque. Vous le savez, tout ça c'est important pour développer la chaîne, donc merci par avance. Bref, on passe aux matières. Matière numéro 1, le coton. Vous connaissez le coton c'est une matière de base on en trouve un peu partout dans tous les vêtements donc c'est assez solide c'est facile d'entretien c'est pas cher aussi voilà c'est vraiment la matière facile à trouver et assez confortable à porter après voilà l'inconvénient c'est que c'est une matière qui est souvent tissée assez serrée, donc ça laisse pas passer l'air en plus on trouve pas forcément de tissu avec un coton très léger parce que bah très léger ça froisse beaucoup et euh, bah c'est pas très beau donc on en trouve souvent des poids moyens avec un tissage assez serré c'est pas fou mais ça peut faire l'affaire s'il fait pas trop trop chaud donc en fait là je vous parle des matières, mais en plus de la matière, il y a aussi le tissage à considérer. Je m'étale pas sur le tissage parce que bah, c'est pas l'objectif de la vidéo, c'est juste les matières. Mais il y a des tissages particuliers qui peuvent vous aider. Donc pour le coton par exemple, il y a les cires les gaz de coton, qui sont des tissages aérés. En fait c'est vraiment assez aérien et en fait ça laisse passer l'air et ça peut vous permettre d'avoir un peu moins chaud. Deuxième matière, le lin lin, chanvre, c'est un peu toutes ces matières végétales, à la texture vraiment végétale. C'est plus léger à porter que le coton, c'est plus frais, ça absorbe l'humidité et ça sèche rapidement. En plus de ça il y a une texture très bah, végétale qui donne un côté très estival, très été, donc euh, ça peut être sympa. Mais le gros inconvénient c'est que ça froisse beaucoup euh, bah voilà, esthétiquement c'est pas fou il y en a qui disent que ça fait un charme Ouais, mais bon, si c'est trop froissé, ça fera juste pas très beau. Et donc du coup, c'est une matière dont les tissus sont souvent un peu lourds pour pas que ça froisse trop, justement, parce que quand c'est trop léger, bah, plus c'est léger, plus ça froisse, plus c'est lourd, moins ça l'est. Et aussi, c'est une matière un peu raide aussi, donc pas forcément trop agréable, donc voilà. Mais voilà, il y a quelques avantages, quelques inconvénients, mais ça peut être une bonne alternative pour l'été. Troisième matière, ma préférée, la laine. C'est léger, c'est fin, c'est respirant, thermorégulant, c'est souple, ça a une belle tenue, de bonne qualité donc c'est vraiment l'idéal hein. la laine on pense souvent à l'hiver mais c'est un peu contre-intuitif mais il y a vraiment des belles matières à porter l'été, je pense à des pantalons, des petites vestes, même des t-shirts ou des chemises en laine en fait, c'est assez rare mais on peut en trouver et ça peut être vraiment agréable à porter. Et de la laine combinée à un tissage assez respirant, je pense comme ça à tout ce qui est naté, laine froide, avec une armure toile vraiment très aérée, on voit carrément à travers et tout, donc ça peut être vraiment agréable, ça laisse passer l'air et une bonne matière, donc la laine plus un bon tissage. Et là, euh, voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous habiller. Après, seul inconvénient, c'est que c'est assez difficile d'entretien. Donc, euh, ça se met pas en machine comme ça. Il faut passer au pressing ou un lavage à la main, etc. Donc, euh, voilà. Le seul inconvénient, mais voilà, il y a beaucoup de qualité à apporter de la laine. Quatrième matière... Quatrième matière, la soie plus rare, mais ça existe aussi. La soie, c'est doux, c'est souple, c'est léger, thermorégulant. Mais les inconvénients, bah, c'est le prix, en fait. C'est bête à dire, mais euh, c'est pour ça qu'on trouve assez peu de vêtements complètement en soie ou avec une grande partie de soie, parce que bah, ça coûte cher. Et comme inconvénient, il y a aussi le fait que le tissu est assez brillant, assez lustré et ça peut donner un côté euh, bah, vraiment trop brillant. Il y a des doublures de costumes, de vestes de costumes qui sont faites en soie, par exemple. C'est voilà, le truc très brillant à l'intérieur de la veste. Et euh, bah ça, euh, complètement sur soi, par exemple, en extérieur, bah ça peut faire trop flash, en fait. En bonus, des matières artificielles, viscose, modale, yocèle, etc. Ça peut être des bonnes alternatives aussi. Après, voilà, niveau inconvénient, bah un peu comme la soie, c'est un côté très brillant, très lustré, trop lisse, en fait, et bah c'est le côté vraiment... Euh, ça fait très artificiel, en fait. Peut-être privilégier ces matières euh, combiné à d'autres, donc des mélanges. Après bien sûr, quand je dis matière artificielle, c'est pas des matières synthétiques en fait. Ça me paraît évident, mais n'utilisez que des matières euh, pas synthétiques en fait, matière naturelle artificielle, mais surtout pas de synthétique. Ça fait énormément transpirer, c'est pas forcément très beau, mais voilà, ça fait surtout beaucoup transpirer. Du coup voilà, prenez toutes les, bah, toutes les matières que j'ai dit au début, c'était des matières naturelles, il y a ces matières artificielles, mais vraiment pas de matière synthétique. Deuxième bonus, des mélanges pour avoir le meilleur de tous les mondes. Voilà, vous pouvez avoir un tissu de plein de matières différentes. Là, par exemple, j'ai une chemise qui est en coton, lin, rami, avec... bah une grande majorité de coton, un peu de lin, un peu de rami. moi par exemple j'aime beaucoup beaucoup le mélange laine-lin-soie qu'on retrouve pas mal dans les tissus de costume donc de la laine pour ses propriétés thermiques et sa tenue du lin pour le côté un peu végétal, la belle matière estivale et un peu de soie pour le côté un peu brillant, un peu soyeux qui prend bien la lumière le laine-lin-soie par exemple c'est un tissu que je trouve vraiment super beau et super adapté à l'été d'ailleurs j'ai un ami qui a fait son costume 3 pièces dans un tissu l'Europeana en laine-lin-soie pour son mariage cet été, et c'était vraiment... Pierre, si tu passes par là, dédicace à toi, t'étais vraiment beau gosse. Et voilà, c'était tout pour moi sur les matières apportées cet été. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager. On se retrouve aussi en commentaire si vous en avez envie. Sur ce, bon courage et passez un bon été. Salut